Bonjour à chacun et chacune. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sourd. Effectivement, certaines personnes partagent mes vidéos en me disant Oh, un entendant sympa Non, non, non, non, non Je vous invite à voir ma vidéo sur mon et les différents types de surdité. Mais est-ce que je suis handicapé pour autant Regardons d'abord la définition du mot handicap par la loi de 2005. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc là, en parlant avec vous, à la sans bruit, je ne suis pas en situation de handicap exemple, dans un groupe bruyant, dans un café, là c'est un peu plus ardu, là je suis vraiment en situation de handicap, je ne comprends rien du tout. Si la personne avec qui je souhaite parler est sensibilisée à la question de la sourdité, si je lui au courant, si je lui explique comment parler, là il n'y a pas de situation de handicap, tout va bien. Je ne suis pas en situation de handicap de la communication par rapport à la sourdité. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai récupérée sur le blog de Stéphane Barère. Interprète en langue des signes. Il faut être au moins deux pour qu'on puisse commencer à parler de la surdité. La surdité est un rapport d'une expérience nécessairement partagée. La question d'handicap partagé est abordée par Bernard Botet en 2005 en parlant d'expérience partagée. Pour approfondir la question, je vous invite à consulter le site internet de Stéphane Barrère. Il y a une question que j'aimerais te poser. Toi, si tu es en situation de handicap, si tu as un handicap, une maladie invalidante, je ne sais pas, en fonction de ton vécu, qu'est-ce qui te définit le plus Comment tu te définis toi J'imagine que si je te dis que tu es une personne handicapée, peut-être que tu te prendrais très bien. C'est possible Parce que tu assumes. Peut-être que d'autres non Alors évidemment, je pense qu'il y a plusieurs façons de penser en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes ou dans notre tête. Alors, un grand merci pour ton retour, pour ton témoignage, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pour mes prochaines vidéos, je vais plutôt axer mes sujets sur la valorisation des actions menées pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour mes prochaines vidéos, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour partager cette vidéo, de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines publications, et surtout de laisser un commentaire et de mettre un pouce bleu. Alors en attendant, à la prochaine vidéo et prends bien soin de toi.